Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous reviens avec euh, une nouvelle vidéo sur comment créer son compte Perfect Money et pouvoir l'utiliser. Donc un compte Perfect Money, vérifier ou non. Pourquoi vérifier ou non? Parce que euh, l'avantage avec Perfect Money, c'est que vous pouvez utiliser votre compte sans pour autant, sans pour autant euh, l'avoir vérifié, ou l'avoir vérifié en totalité comme avec Paypal, où il faut une carte de bancaire. Heureusement, pour nous en Afrique, ici avec Perfect Money, on n'a pas besoin de compte bancaire, de carte bancaire et tout. Donc, même pour vérifier vos informations, vous avez juste besoin, vous avez juste besoin de votre carte d'identité ou passeport pour vérifier votre nom. Moi, je l'ai déjà fait avec mon compte. À défaut, vous aurez besoin... Autre chose, pour vérifier votre adresse, vous avez besoin de vérifier votre adresse avec une facture d'électricité ou une facture qui porte votre nom. Et enfin, votre numéro de téléphone. Donc, maintenant, quand votre compte n'est pas vérifié, c'est quoi l'inconvénient? Le seul inconvénient, c'est que les frais de transaction s'élèvent à 1,99%. Bon, quand vous avez les montants comme 1000 dollars 500 ça, ça a l'air un peu important, mais euh, si vous êtes en dessous, vraiment, c'est quelque chose de minime, c'est d'avoir quelque chose, à dire, à dire quelque chose. Bon, moi, pour l'instant, ça ne me dérange pas. Maintenant, je vais vous montrer comment créer un compte parfaitement. Déjà, vous allez trouver le lien pour ouvrir votre compte en description de la vidéo. Alors, lorsque vous êtes sur cette page, vous allez juste dans « Inscription ». Déjà, vous pouvez choisir la langue, c'est-à-dire « You are English speaker ». You can choose English, or Dutch, or Russian, or Espanol or Espanol in English is Spanish, yes, or Spanish. But me, I'm French speaker, so I choose to, to do it in French. Ah, oh, no, not Spanish, in French, thank you, in French, yeah, in French. Please don't laugh my English. I'm trying to speak my best. So, let us start. Uh -huh. Now, euh, on va créer un compte Perfect Money. Donc, vous mettez le nom de votre compte. Donc, vous voyez, euh, exemple, euh, Daniel Account, donc ABC, 4 Account. Donc, je vais mettre le nom de mon compte. Donc, euh, je vais mettre... Euh, Events, events, accounts. Voilà. Je mets le Quint events account. Je mets euh, nom et prénom. Nom et prénom, on va mettre. Euh, Dans le prénom, je vais mettre euh, Olga. Olga. Ambani. Donc, Ambani. Ambani <coughs> Olga. Voilà. La ville. Je vais mettre ma ville. Je suis en anglais. pays euh, l'adresse l'adresse euh, je vais mettre euh, pour pouvoir la vérifier après bon oui je vais mettre bon c'est pas obligatoire vous voyez y a pas donc partout il y a une étoile vous pouvez euh, c'est des informations obligatoires l'adresse vous allez la remplir après que vous soyez déjà connecté si vous voulez pour, le, pour la faire vérifier je vais passer dessus pour le moment euh, pays, je suis au Cameroun, ya, yeah. chose, Cameroun, yes. okay. euh, le code postal, zip, tout simplement, vous mettez le 237, mmh. euh, votre adresse email, je vais mettre euh, mon adresse email, c'est quoi déjà la nouvelle adresse que j'ai créée là, excuse Donc, je vais. Bon. Les que j'espère que je me rappelle de l'adresse. <coughs> mettre l'adresse email The prince. The prince yes que okay, c'est ça donc on va mettre l'adresse email Donc, on va continuer on va mettre euh, l'adresse email voilà c'est bon <coughs> ça tu cherché? ok donc on va mettre l'adresse email honnêtement ici le numéro de téléphone n'est pas encore nécessaire comme vous voyez bien c'est pas obligatoire donc euh, on peut passer on peut passer donc euh... Type de compte, euh, c'est un compte personnel, bien entendu, c'est un compte personnel. Business, c'est quand, euh, si vous avez un business ou euh, un compte qui va recevoir des milliers de dollars. Pardon donc nous choisissons le type de compte ensuite on va choisir un mot de passe donc déjà assurez-vous que votre mot de passe est au moins 8 caractères au moins huit caractères avec au moins une lettre majuscule, un au moins un chiffre. Voilà. Donc, vous répétez votre mot de passe. Il faut que les mots de passe soient identiques, sinon ça, va, ça sera une erreur. Euh, voilà, on va continuer. Alors, nombre, « no, Nombre de Turing », en fait, c'est le, le mot-ci. Quand vous ne le lisez pas bien, vous pouvez cliquer dessus. Il va changer automatiquement pour vous donner un de plus lisible que le précédent. Moi, ce que je fais toujours quand je ne l'ai pas bien. Je clique dessus. Même si vous êtes sur le téléphone, cliquez dessus pour être sûr que vous lisez exactement ce qu'il y a dessus. Sinon, vous allez l'entrer plusieurs fois. Ça sera une erreur. Donc, notre, ici, c'est 14, 76 20. Voilà. Ok, vous allez accepter les conditions. Pour ceux qui aiment la lecture, vous pouvez toujours aller lire, hein, on ne sait jamais. Right. Ok, donc on va cliquer sur enregistrer. On va cliquer sur enregistrer. Voilà. Je serai ok c'est bon vous voyez comment c'est facile en quelques minutes seulement si j'avais pas c'est juste en quelques minutes soyez les bienvenus au monde de Perfect monnaie alors l'enregistrement de notre compte il est terminé donc on nous a envoyé la communication à l'adresse email donc on a envoyé l'id mon id de connexion et mes informations donc, qu'est-ce que je vais faire Je vais maintenant après m'être enregistré, je vais me loguer, donc logging. Je vais mettre ici le je vais mettre ici l'ID Comment envoyer déjà par mail. Vous voyez, déjà j'ai un message bienvenu. Donc, j'ai l'ID que je reçois par mail. Et puis je rappelle que à chaque connexion à chaque connexion, quand vous avez fini d'entrer votre ID et votre mot de passe, vous allez toujours avoir une demande de confirmation par mail encore euh, pour se rassurer que c'est réellement vous qui avez initié votre demande. Donc, par mail, parfaitement, il vous envoie un code PIN qui est introduit dans un long message texte qu'il faut retrouver simplement. Je vais vous montrer. C'est simple, c'est facile que Vous allez entrer donc regardez tout simplement là. Je vais euh, entrer comme je disais tantôt. Quand vous lisez pas bien, moi j'aime pas ce qui me dérange. Voilà, quand je lis pas bien, je clique dessus tout simplement 13 81 42. Voilà, vous cliquez sur entrer tout simplement. Voilà, vous voyez le Turing, il est peut-être pas bon ou bien mon mot de passe. Donc euh, je vais reprendre le mot de passe. Voilà. Et le Turing, ici, je ne l'ai pas bien. Voilà. Donc, je vais 39, 21, 57, entrée. Voilà. Donc, là, je suis dans mon compte. Alors, ici, pour la première connexion, ils m'ont pas envoyé le code PIN. Je vais me redéconnecter parce que c'est très important. Il y a des gens qui ont du la peine à se connecter à leur compte de Perfect Money simplement parce que euh, voilà, ils n'arrivent pas à retrouver le code PIN dans le mail que Perfect Money envoie pour, euh, pour à cet effet. Donc ce que moi je vais faire, je vais tout simplement changer le navigateur. Vous voyez là. Donc avant de changer le navigateur, je vais vous expliquer brièvement. Alors, quand vous êtes dans votre compte Perfect Money, voilà. Voilà les, les, les numéros de compte par défaut bon honnêtement je ne sais pas à quoi ça sert donc comme je l'utilise pas je ne sais pas vraiment trop euh, il sert à quoi donc vous pouvez voir ici le compte en U, u228 244 ça c'est mon numéro de compte euh, dollar voyez donc je peux l'utiliser pour envoyer de l'argent pour euh, échanger donc euh, voilà si euh, par exemple, euh, donc, si par exemple, si par exemple, voilà, USD ou ouais, ici, si par exemple, vous voulez recharger votre compte Perfect Money en dollars et que, euh, si par exemple, c'est moi qui vous recharge ou alors vous êtes sur un site d'échange, on vous demande votre compte Perfect Money dollar Voilà, c'est celui-ci qui commence par U que vous allez entrer. Si on vous demande... Votre compte Perfect Money pour vous recharger en euros. Alors, c'est celui qui commence par E que vous allez recharger. Tout simplement. Ça, c'est des notions basiques de, de Perfect Money. Voilà. Tout simplement, on va parcourir le compte. Quand vous êtes dans votre compte, si vous voulez faire euh, enregistrer votre compte, vous venez ici dans cet onglet-ci, Paramètres. Vous venez dans cet onglet, c'est Paramètres. Hein. Bon, c'est en russe, je sais pas, Iponzini, là, je sais pas, c'est quoi. Lorsque vous voulez faire vous donc vous cliquez là où j'ai cliqué là ce qui c'est écrit là c'est écrit impostazioni impostazioni yeah. donc vous cliquez sur impostazioni donc pour moi c'est paramètres dans ma tête donc je sais pas si c'est ça en français mais vous cliquez sur paramètres donc impostazioni donc vous allez tomber sur cette page où vous allez entrer n'est-ce pas euh, votre adresse numéro de téléphone euh, mot de passe pour pouvoir actualiser et ensuite euh, voilà vous enregistrez donc vous cliquez encore vous remplissez encore le Turing là vous validez maintenant pour euh, vérifier votre compte vous voyez vous venez au bas de la page là, la vérification de compte vous cliquez sur vérification donc vous, on va vous demander des informations pour valider votre nom d'abord vous allez entrer soit votre passeport soit euh, votre carte d'identité soit votre euh, permis de conduire au format autorisé, donc au format photo, j'pn et un maximum de 1,5 méga Vous l'entrez là, vous chargez, et puis il y a quelques jours ou 24 heures maximum pour valider votre nom. Ensuite, vous faites la même chose avec les autres. Donc voilà, euh, on va venir à aperçu du compte. Donc c'était, euh, c'est un peu ça en bref. Euh, la fête de c'est pas difficile parce que beaucoup de personnes ont des difficultés à l'utiliser. C'est pas vraiment difficile. Donc voilà. Vous avez les informations qu'il vous faut. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter. Moi, je vais me déconnecter ici. Juste pour vous montrer hein, ce que ça fait souvent. Je vais me déconnecter, déconnexion. Donc, je vais venir dans, dans l'autre navigateur. Et je vais ouvrir... Je vais ouvrir mon compte perfect money de tout à l'heure en fait le but recherché c'est quoi le but recherché c'est que on puisse vous envoyer le code pin par mail Donc, voilà je vais rentrer mon id et mon mot de passe le Turing je pense que 17 12 041, j'espère que c'est ça. Voilà, donc vous voyez, quand vous vous connectez à un autre navigateur, ou bien euh, il détecte une nouvelle adresse IP, euh, ou vous avez changé de pays ou quoi que ce soit, vous recevez, veuillez confirmer votre identité pour poursuivre l'opération. Donc vous allez recevoir un mail de contrôle d'identité, alors ici on vous dit veuillez entrer votre email et entrer veuillez vérifier votre email et entrer le code de PIN ci-dessous ci pour continuer donc pour confirmer votre email et qu'on sera sûr que c'est bien vous donc vous allez aller excusez vous allez aller dans votre adresse ou dans votre dans votre messagerie et voilà vous allez récupérer le code PIN qu'on vient de vous envoyer. Voilà. Vous voyez, nouveau code PIN. Donc, quand vous entrez là, le code PIN, il est dans le texte du message. Donc, entrez. Si vous ne voulez pas trop taper, vous pouvez taper la barre de recherche. Vous tapez PIN juste et puis vous aurez votre code PIN. Donc, voilà. Ici, au bas de la page. Pourquoi ça met Pays France Parce que simplement, je suis sur VPN. Pour masquer mon adresse IP. Donc, je vais copier le code PIN. Oh, cette est trop sensible. Voilà. Donc, je copie le code PIN et je reviens le coller là. Je le colle tout simplement voilà c'est l'opération que je voulais vous montrer vous récupérez votre code puis nous venez le coller sous, tout simplement sur possible et puis bam vous êtes connecté à votre compte alors j'espère que vous avez apprécié ma vidéo et qu'elle vous sera utile n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des blocages n'hésitez pas à me contacter mes contacts seront dans la description à de la vidéo donc j'espère vous retrouver très bientôt N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne. Et on se dit à très bientôt pour une future vidéo. Stay tuned